En 356 avant Jésus-Christ, le roi Philippe de Macédoine a un, un fils se nommant Alexandre. Le roi fait venir Aristote, un grand philosophe grec. Aristote lui donne goût à la médecine. En sachant cela, Alexandre sonne ses amis alors qu'il vend des remèdes et des régimes. Alexandre aime aussi la littérature, surtout le livre L'Iliade. Il le garde toujours sous son oreiller avec son épée. Alexandre est passionné par la religion grecque. et la pratique. Il a battu plusieurs bibliothèques. Alexandre admire beaucoup un, un guerrier grec se nommant Achille qui était dans le livre L'Iliade. Alexandre meurt en 323.